Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'ai plus ce qui se trame dans ma tête. J'ai plus ce qui se trame dans ma tête. Ouais. Change dans ma sphère, change dans ma sphère. J'ai plus ce qui se trame dans ma tête. J'ai un gros coup de part dans ma fête. Les couleurs se font à quoi qui est net. L'environnement change dans ma sphère, change dans ma sphère.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 La sensibilité de mes angoisses Si je veux pas être abattu coup de patte. Faut que j'assure J'ai créé nos racions en papier Avant que je me froisse Je découvre des putes Faut que je les découpe en soi Planer et l'attitude Ça pense dur Attitude inattendue Mais pas dans un classement Je mets les choses Papa je sais pas si en haut Je serai attendu En ce moment c'est tendu Quand on est ensemble La famille n'a pas de sourire dansant <rire> eh. J'ai plus ce qui se trame dans ma tête J'ai un gros coup de barre dans ma fête Les couleurs se fatiguent, y'a quoi qu'il est L'environnement change dans ma sphère, change dans ma sphère Ah, ça fait un bout de temps Pourquoi peindre pour du vent Avoir le beat de Bomber au tournant J'quête en avant, fallait bien se serrer les dents Que la nature doit être troublante. Serveur en streaming tournant, en tournant, je me batte là, et pas autre part Changeons le critère du standard Histoire d'avoir touché une grosse part Mon que la terreur est bien plus que bâtard Ils veulent vivre sans pollution J'suis pendant ma punition Cette formule sans lésion, pas norme dans ma maison Société, ça te perdre la raison tellement fort Peut n'est pas adhérer, faire gaffe Si tu veux de te montrer fort Certains veulent me tactique Mais rien n'est tactique Quand ça m'envoie On me retournera pas crâne, belle si le crâne Bellex tu gèles de tes Dans ma tête c'est trop souvent le désordre connais des potos qui aiment donner des ordres Ma gueule je me bats pour un certain trésor J'ai commencé solo je vois devant une horde Ça c'est ce que je vois Et hey, tu sais pas ce que ça vaut Franchin te fait pas pas Passer pour un savant Pour moi la vie donne à rien de beau si tu savais J'espère une fois me sauver pendant le sommeil C'est abusé je vais trop de lover. On verra si je serai au sommet Attention poto y'en a qui finissent tourmenter remonter Les ne las pas te voir monter ta... Si je te ramène la raconte de ma vie J'en aurais peu à raconter hein J'ai eu peur de goûter le vide J'ai eu peur d'être hanté Peur d'être hanté Peur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 Scout, Cro. Cro.